tremplin avec de la lave, je crois. Oh, l'enfoiré. Ah, la... Oh, la, oh, de la queue de la poisson. Et lui, il ne pousse pas. Hop. Oh. Ouais. Il <rire> pilote bizarre, le mec. Tu peux mettre deux roues dans l'eau, c'est bien Lui, il prend les cônes, tranquille. Tchao des trucs, euh, tout ça route au tas. le truc, il n'y a aucune voiture qui va terminer euh, ouais. C'est fait pour. Là, j'ai ralenti le plus possible pour choper toutes les étoiles. Pour ralentir logique, en plein vrai. voilà bien est sûr. C'est logique parce que... Oh là là, je vais le faire le tremplin, vite, je vais le Et là, c'est un pillage ça. après. D'accord, faut s'arrêter. D'accord, c'est logique. En pleine course, Ouais, tu... voilà, tu t'arrêtes complètement. peu le contact. Lui, il a fait un jump, mais, mais il a merde. pas sauté. Ça fait quoi, si tu tombes sur une vache Ah, attends, attends. Non, c'est bon. Ah, n'étais oh, bon. pas premier ah ouais, c'est bon ça marche quand même Ah c'est pas de euh... c'est pas le game euh...